Bonjour, c'est Nahid Rachel depuis Boston. On suit toujours la formation magnifique à Harvard euh, dans le contexte de ce beau programme qui a été mis en place par le gouvernement américain et Goldman, euh, Goldman Sachs. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un apprentissage que j'ai fait qui est magnifique. Euh, quand on a un projet en tête, généralement qu'est-ce qu'on fait On en parle, on l'expose, on demande la vie à droite et à gauche. On se sent pas prêt, on attend le bon moment pour se perfectionner, pour que ce soit le, le, le, vraiment le bon lancement et il se passe quoi Généralement, on ne fait rien. Il y a quelqu'un d'autre qui prend l'idée, qui, euh, qui est plus rapide. Et un jour, on se réveille en disant, cette idée, je l'ai eue il y a 15 ans. Cette chose-là, je voulais la réaliser il y a 20 ans. Ce truc-là, j'aurais pu le monter il y a 5 ans. Mais en fait, j'ai appris que quand on parle trop des choses qu'on veut réaliser, euh, en fait ça, ça, ça enlève toute l'énergie et ça vous, ça vous motive tellement d'en parler ça ne vous laisse aucune autre motivation pour passer à l'action alors je vais partager avec vous cette phrase que j'ai entendue, que j'ai trouvée magnifique If you to do a business don't, tell, don't talk about your business do it then talk about your story et j'ai adoré si vous avez un business en tête c'est pas la peine de venir en parler des, pendant des lustres taisez-vous, faites-le après racontez votre histoire de succès, et c'est tellement vrai. Regardez, faites les fées, faites l'exercice, le, le, ne me croyez pas. Prenez une idée et commencez à en parler, à en parler, à en parler autour de vous. Au fait, ça vous met tellement dans un bon mood, ça vous met tellement dans une belle énergie, que vous passez beaucoup moins à l'action. Et à la place de quoi, faites la même expérience, prenez des petits objectifs, hein, de rien du tout. Je vais faire du sport ou là, je vais, je vais, euh, je vais faire un week-end, je vais programmer un week-end, prenez des petites choses. Et ce qui est valable, vous le savez, pour les petites choses est aussi valable pour les grandes choses. Donc l'apprentissage d'aujourd'hui, vous avez un business, vous avez une idée à lancer, au lieu de trop en parler, taisez-vous, passez à l'action et ensuite racontez votre histoire de succès. C'était Nahid Rachet depuis Boston, Harvard, Haderhua et Lahvetkum pour une prochaine vidéo.